Je suis fatigué de voir incessamment sur YouTube des top crypto 2022 à acheter qui vont exploser, tout ça, tout ça. Et pourtant, je suis sûr que le titre de cette vidéo va tout à fait y ressembler. Pour la simple et bonne raison que a que comme ça qu'on fait du clic, on a besoin d'être rassuré en tant qu'investisseur. Et donc, si on voit quelqu'un qui partage nos top crypto... De l'année, forcément on est rassuré. Bon, du coup, avec une intro comme ça, tu dois te dire je vais quitter la vidéo, c'est qui se connard Il passe la moitié de ses vidéos à insulter tout le monde, de toute façon je vais rien apprendre. Eh bien, je t'invite à ne pas quitter la vidéo tout de suite, me laisser une petite chance de te convaincre, tout simplement parce que je vais vraiment te donner mon top crypto pour 2022, mais c'est sûr, je vous préviens, il sera bien différent de tous ceux que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Ok, juste avant de commencer la vidéo, je voulais te dire trois trucs. La première, c'est que je ne suis pas conseiller financier. C'est-à-dire que tu es responsable de tous tes investissements, même si je vais t'en conseiller certains ou même t'en déconseiller d'autres, tu dois faire tes propres recherches. La deuxième chose, c'est que je vous donne des conseils d'investissement pour le long terme. Donc si vous suivez mes conseils, vous pouvez potentiellement perdre de l'argent théorique pendant plusieurs mois. Donc il faudra pas venir se plaindre, moi j'ai un horizon de long terme, c'est-à-dire minimum un an, mais sur un horizon de 10, même 20 ans, Bref, jusqu'à la fin de mes jours, donc c'est pour ça que c'est un horizon de long terme et qu'il ne faut pas espérer faire des bénéfices à court terme. Et la troisième chose est toute simple, je te demande juste de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la description pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos et que ça nous aide pour le référencement. Allez, on attaque direct avec la première crypto et elle va être très très très surprenante, c'est le Bitcoin. Ah oui, tu t'y attendais pas à celle-là hein c'est une vraie surprise, hein. quelle originalité Alors, pourquoi ce choix Bah Déjà, j'ai remarqué que chez les petits porteurs, donc les personnes qui possèdent, on va dire, euh, moins de 1000 euros de crypto, c'est-à-dire pas énormément, on trouve très rarement du Bitcoin dans leur portefeuille, ou du moins, en très très très faible quantité. La raison à cela est très simple, et je la comprends parfaitement. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est à peu près 750 milliards de dollars de market cap. Donc, faut pas espérer 1 x 10 dans les 3 mois. Ça voudrait dire qu'il faut une quantité astronomique d'argent Soit injecté pour qu'il monte et qu'il fasse un x10, alors que le moindre shitcoin avec 100 000 dollars de market cap, où oui, il lui peut faire x10 60 100 dans un très, la... très petit laps de temps, du coup, bah, c'est plus intéressant d'acheter des petits shitcoins ou même des petites cryptos lorsqu'on a peu d'argent. Donc ça s'explique. Donc ça s'explique. Donc, ça s'explique. Mais du coup, que tu sois un petit, un moyen, un gros porteur ou même une énorme baleine, bon, dans ce cas-là, je crois que j'ai pas de conseil à te donner, je te donne quand même 4 bonnes raisons d'acheter du Bitcoin maintenant et de le garder quasiment jusqu'à la fin de tes jours. La première, c'est que c'est une réserve de valeur, également une valeur refuge en fait, tout comme l'or par exemple, qui est décorrélé de tous les états et de tout autre marché financier. Sauf qu'il y a une différence avec l'or, c'est que l'or aujourd'hui, la capitalisation totale de l'or est environ de 10 000 milliards de dollars, alors que le Bitcoin oscille entre les 700 000 et 1000 milliards de dollars. Et d'ailleurs, je vous apprends rien, on dit souvent que le Bitcoin est l'or numérique. Du coup, la comparaison n'est pas complètement débile. Sauf que le Bitcoin apporte des innovations que l'or ne pourra jamais avoir, comme le fait de pouvoir l'échanger très facilement. Je parle de l'or physique, bien sûr, on peut pas s'échanger de l'or physique facilement. Euh, si vous avez un morceau d'or, vous pouvez peut-être le couper en deux, et pas à l'infini. Et puis même à s'échanger, c'est une galère, on va pas se l'envoyer par la poste. Alors que le Bitcoin, on peut, c'est liquide, ça s'envoie très facilement et très rapidement. C'est du coup ce qui me fait dire que le potentiel du Bitcoin n'est pas fini du tout, et qu'on pourrait espérer dans les prochaines années, un x 10 sur le Bitcoin pour qu'il atteigne, par exemple, le market cap de l'or. Le deuxième point, c'est que le Bitcoin est limité en quantité, c'est-à-dire qu'il y aura 21 millions de Bitcoin, et pas un plus une fois que tous seront minés. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 millions de Bitcoin, je ne suis pas du tout sûr des chiffres, qui sont perdus, donc en fait, il y en aura moins en circulation, mais voilà, vous avez compris, on ne peut pas avoir plus de 21 millions de Bitcoin émis. Du coup, une fois que tout sera miné, vous l'avez bien compris eh ben, le modèle du Bitcoin sera déflationniste, c'est-à-dire que si la demande augmente en Bitcoin, l'offre n'augmentera pas parce qu'on ne peut pas émettre plus de Bitcoin, ce qui fait que le prix du Bitcoin augmentera machinalement parce que l'offre demandera, l'offre restera pareil, donc montée des prix. Le troisième point, c'est que le Bitcoin est utilisable pour les paiements aujourd'hui, Plutôt assez simplement, sans qu'on vous fasse chier si vous avez le bon plafond de virement pour votre banque. Ah non, en fait, vos fonds sont bloqués parce qu'il y a une petite guerre, du coup, bah, en fait, on vous prend tout votre argent. Non, le Bitcoin, vous faites une transaction où vous voulez, quand vous voulez, à qui vous voulez et du montant que vous voulez. Et pour ceux qui me disent que les frais Bitcoin sont élevés, n'oubliez pas qu'il y a le Lightning Network qui permet de faire des transactions pour une fraction de centime. C'est absolument que dalle. Et le quatrième point, je pourrais vous en faire 10 000, mais l'adoption du Bitcoin ne fait qu'exploser en ce moment, elle est utilisée de plus en plus. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le Salvador est le premier pays à avoir déclaré le Bitcoin comme sa monnaie nationale, donc ça prouve qu'on avance sur le sujet. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit le dernier pays à faire ça. Et le cinquième point bonus, euh, c'est cadeau, c'est que le Bitcoin est aussi la première crypto-monnaie à avoir existé. C'est-à-dire que c'est entre guillemets la plus légitime. Elle n'est absolument pas centralisée, c'est la plus décentralisée. Il n'y a personne derrière parce qu'on ne connaît pas son auteur. Il n'y a pas de fondation derrière comme on pourrait avoir avec Ethereum. Et cette décentralisation totale est un atout majeur. C'est-à-dire que c'est vraiment sur le Bitcoin que repose tout l'univers crypto et la décentralisation elle-même. Pour moi, le Bitcoin est inégalable. On n'aura jamais autant confiance dans une crypto-monnaie que dans le Bitcoin, pour les raisons que je vous ai citées. Bon, maintenant que vous savez qu'il faut posséder du Bitcoin en 2022, même s'il ne va pas faire x500 dans les deux mois, je suis d'accord, passons à ma deuxième crypto, et vous allez voir, ça va être une deuxième grande surprise, c'est son dauphin nommé Ethereum. Et oui, je suis désolé, c'est pas original, mais après le Bitcoin, j'étais obligé de vous parler de l'Ethereum pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. Même combat que pour le Bitcoin, on va partir sur quatre points et même un petit bonus. Le premier, c'est que Ethereum est la première monnaie programmable et dans l'histoire, clairement, on peut y insérer ce qu'on appelle des smart contracts. Je reviens pas du tout sur ce qu'est un smart contract, c'est pas l'objet de la vidéo, mais sachez que ça a des applications dans le monde réel actuellement, notamment dans des métiers comme l'assurance, la finance ou même la médecine par exemple. C'est vraiment une technologie révolutionnaire qui a d'ailleurs permis la création de nouveaux projets qui proposent eux-mêmes leur smart contract, donc c'est une explosion massive depuis l'invention d'Ethereum, et en plus de ça, ça permet de créer des DAO, les applications décentralisées qu'on peut retrouver à peu près partout, comme Uniswap, PancakeSwap, peu importe la blockchain sur laquelle c'est créé, c'est Ethereum qui a l'initiative de tout ça. Le deuxième point, qui est tout simple, mais quand même assez révélateur, la majorité des NFT repose sur Ethereum. Il n'y a qu'à aller sur OpenSea, la plus grosse plateforme d'échange, d'ailleurs on a fait un petit tuto dessus, euh, par là ou par là, je vous mets une fiche, si jamais vous voulez aller le voir, et du coup, sur OpenSea, la plupart des, des NFT, en fait, sont transmis grâce à la blockchain Ethereum, vous pouvez les acheter sur Ether, les revendre sur Ether, vous payez des gaz en Ether, parce que tout le monde a confiance en l'Ether, et donc, on ne peut pas négliger le fait que les NFT sont une énorme révolution, et ils repose sur Ethereum, donc il est quand même là pour durer. Troisième point, qui concerne cette fois-ci la finance décentralisée, la DeFi, sachez que plus de 50% de la TVL, je vous explique ça juste après, repose sur Ethereum. La TVL, qu'est-ce que c'est C'est la Total Value Lock, c'est-à-dire la totalité des fonds bloqués dans le protocole. Donc sachez que sur toute la finance décentralisée, la moitié est bloquée sur Ethereum. C'est à peu près colossal et ça montre sa dominance incontestable sur la DeFi. Et tout ça, malgré des rendements bien moins intéressants que sur d'autres blockchains, et des frais parfois de porc, on peut le dire, hein, 100$ dollars pour faire une transaction, c'est quand même la monnaie des riches. Mais tout ça s'explique encore une fois par la confiance, les gros investisseurs et tout le monde a plus confiance dans l'Ether, donc ils préfèrent peut-être payer plus cher leurs transactions, avoir moins de rendement, mais ils vont se focaliser sur Ether parce qu'ils ont confiance. En plus de ça, Ether est le deuxième au market cap, derrière Bitcoin, avec aux alentours de 300 milliards de dollars de capitalisation. Bon, du coup, quatrième point... Euh, qui est assez contextuel mais qui sera peut-être encore valable quelques temps d'ici ce que la vidéo sorte, c'est qu'en ce moment l'Ether s'échange autour des 2600$ à l'heure où je tourne la vidéo, et c'est assez bas, tout simplement parce que son ATH est à 5000$ et quelques, ce qui fait que c'est une bonne opportunité d'en acheter maintenant, et donc en 2022, parce que potentiellement il peut encore énormément monter, et je ne serais pas étonné de voir qu'un Ether s'échange 10 dollars dans un futur plus ou moins loin. Et le cinquième point bonus dont je vous avais parlé, c'est la mise à jour 2.0 d'Ethereum qui va faire passer le protocole du Proof of Work au Proof of Stake. Ce qui veut dire que Ethereum ne fonctionnera plus sur le minage comme le Bitcoin, mais sur un protocole de Proof of Stake où il va falloir stocker des jetons dans la blockchain. Je vous ferai une vidéo sur le stacking, pas de panique mais du coup, ça évitera à Ethereum de se faire réguler par l'espèce de loi Mika dont vous avez entendu parler, qui vise à bannir en Europe euh, le Proof of Work, donc Ethereum et Bitcoin. Donc Ethereum ne serait pas concerné, même si je pense que cette loi ne passera jamais, du coup moins pas en l'état. Et au-delà de ça, en fait, en passant à Proof of Stake, l'Ethereum va appliquer un système de burn de tokens, ce qui veut dire qu'il y aura en fait de l'Ether qui sera brûlé de jour en jour, ce qui fait que la quantité d'Ether en fait, diminuera au fur et à mesure du temps, et vous l'avez compris, si la quantité donc l'offre diminue, si la demande augmente, le prix augmente. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que l'Ether était une bonne solution, on passe à la suite. Ben voilà, c'est tout. Il hein, y a zéro van. Hein. c'est vraiment la fin de mon top. Je m'arrête ici, je vous donnerai pas d'autres cryptos à acheter, et je vais vous expliquer pourquoi. Si je devais vraiment conserver celles dont je suis sûr, ce serait Bitcoin et Ether, et pas la moindre autre crypto. Pourtant, est-ce que c'est les seuls cryptos que je possède Pas du tout. Est-ce que je ne pense pas qu'un Solana, un Avax ou un Atom puissent valoir 100 fois plus qu'à l'heure actuelle d'ici 1, 3 ou 5 ans Absolument pas, je pense vraiment que c'est possible. Et d'ailleurs je fais le pari moi-même, pour être tout à fait honnête avec vous. Tout simplement, ces cryptos sont beaucoup trop loin du Bitcoin et de l'Ether. Tout simplement en termes de market cap, il suffit de prendre l'ordre des cryptos, on voit que derrière il y a le Tether, le fameux stablecoin, donc lui il n'est pas dans, dans cette catégorie, on va pas le prendre en compte. Ensuite on a le BNB, qui est tout simplement 12 fois moins valorisé que le Bitcoin et 5 fois moins que l'Ether. Son market cap est entre guillemets « ridicule » en comparaison. Et je vous parle même pas des jetons qui suivent. Au-delà du fait que le BNB est assez discutable parce que c'est quand même un token pas mal centralisé, il est émis par Binance, mais bref, c'est pas le débat. Mais du coup, je vous ai quand même dit que je possédais d'autres cryptos. Je dois en posséder, je sais pas, 10, 15, peut-être même plus. Je sais pas, j'ai vraiment pas compté pour le coup. Donc pourquoi est-ce que je vous donne pas la liste des cryptos que je possède Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis après tout. Et bien, tout simplement parce que ce sont des paris, des paris sur l'avenir, plus ou moins risqués. Hein, je vous rassure, c'est pas du casino non plus, mais ça reste des paris. Pour moi, le Bitcoin et de l'éther, ce n'est pas un pari. C'est une nécessité pour l'avenir, pour, entre guillemets, ma pérennité financière, si on peut appeler ça comme ça. Au-delà de ça, si vous allez sur n'importe quelle autre chaîne crypto, la personne vous dira peut-être d'acheter 10 autres cryptos différentes de celles que je vais vous lister. Du coup, vous, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez vous dire, bon, lui, m'a dit d'acheter ces 10 là. Lui, ces 10 là, bah bon, allez, je vais acheter les 20. Mais si vous allez regarder des vidéos comme ça, pendant des heures, vous allez avoir une liste de 100 cryptos à acheter. Donc vous faites quoi Vous mettez 10 euros sur chaque crypto si vous avez 1000 euros à investir. C'est pas tenable. À ce rythme là, autant mettre 1€ sur le top 1000 des cryptos, comme ça c'est réglé, hein, vous prenez entre guillemets pas de risque, vous achetez toutes les cryptos qui existent, mais je peux vous assurer que votre rendement sera éclaté au sol. Claquer au sol Cla Claquer Claqué au sol Ce que je pense sincèrement, c'est que vous n'avez pas besoin d'influenceurs crypto, ni de top crypto 2022, pour savoir quelles crypto acheter à l'heure actuelle. Ce dont vous avez vraiment besoin c'est de comprendre l'écosystème de la blockchain, l'écosystème crypto et les enjeux et besoins futurs de tout cet environnement. Je vous recommande vraiment de regarder des vidéos qui vont vous dire quel crypto sert à quoi, quel projet résout quel problème dans le monde réel ou plus tard dans le monde de la blockchain. Plutôt que de regarder des top 10 vides de sens qui vont vous dire faut acheter ces 10 projets parce que ça, parce que ça, parce que ça. Oui peut-être qu'ils ont raison mais il vaut mieux plutôt que vous compreniez les enjeux et que vous vous disiez tiens. Plus tard, il y a le Web3. C'est une révolution qui va arriver, c'est quasi sûr. Quelle crypto s'inscrit dans le Web3 et va permettre cette révolution Et là, du coup, vous pouvez investir en connaissance de cause. Ce genre de choses pourra vous éviter, par exemple, d'aller vous demander « Ah, tiens, est-ce que je dois acheter du Shiba Il est quand même bien valorisé, en plus, il fait que monter. » Parce que combien de fois on vient me demander « Ouais, tu penses quoi du Shiba Il est bien descendu, ça se trouve, il va pouvoir pas mal remonter. » Pareil pour le Doge, hein, c'est même combat. Alors certes, on peut gagner beaucoup d'argent avec le Shiba et avec le Doge, mais toutes les personnes qui ont gagné énormément d'argent avec ces cryptos, elles en avaient acheté il y a 2, 3, 4, 5 ans. Elles ne l'ont pas acheté aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont des shitcoins, des coins qui ne servent à rien. Ce sont des blagues, n'oubliez hein, pas. Donc acheter des cryptos qui ne servent à rien dans l'espoir de gagner de l'argent, alors ça paraît bête comme ça, mais c'est possible, mais c'est pas rationnel. Réfléchissez, posez-vous, dites-vous, est-ce que c'est vraiment pragmatique ce que je suis en train de faire Bref, achetez du Bitcoin, achetez de l'Ether, et pour le reste... Renseignez-vous.